On est sur une version Big Paladin qui va euh, essayer de ramener des grosses créas. Alors, cette version elle est assez intéressante parce qu'en général, en Big Paladin, on a envie de mettre des grosses créatures, mais euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer des petites. Et on a quand même envie d'avoir des créatures sur le board. C'est-à-dire que normalement, dans les anciens Big Paladin, il y avait des grosses créatures, des cartes qui ramenaient les grosses créatures. Ça, ça a toujours existé, même si maintenant, les créatures sont peut-être plus fortes, plus intéressantes. Mais souvent, on avait des anti en early. Le problème, c'est que lanti il est dépendant d'une carte adverse, théoriquement. Donc, si l'adversaire ne fait rien, lanti ne fait rien. Et quand il commence à jouer des créas, si nous, on, on rentre dans notre curve de, de, de, de mise en place de créa, de, de setup, bah finalement, on ne peut pas jouer notre, nos anti à ce moment-là. Ce qui, évidemment, rend la chose compliquée. Là, maintenant, vous allez voir où je veux en venir, c'est qu'à la place de ces petits anti on a des cartes de prise de board en sort. Et ça, c'est quand même une vraie nouveauté, une vraie puissance. On a fonction de juré qui va mettre 2 recrues et plus un plus un au recrues. Régiment de bataille, on connaît, qui va mettre des recrues et une arme à 4. Il y a le marteau qui coûte 3. Il y a la concept qui coûte 3, ça c'est comme avant. Festin, 3 d'attaque euh, au héros et euh, vol de vie euh, si on a soif de mana 4. Vol de bronze qui met une 5-5, un ou qui fait découvrir un, un héros, un dragon. Euh, la petite égalité évidemment. Disco, très intéressant, tour 5, qui met une, de manière générale une créature sur le board, soit une petite avec de la stat, soit une grosse avec euh, pas de stat, mais ça met une créa, donc ça permet d'avoir du board, c'est important. Et ensuite, évidemment, les cartes de big, le Kangor qui va échanger cette carte avec un serviteur de la main et lui donner euh, vol de vie. Danseuse, invoque un serviteur de votre deck dont l'attaque est inférieure à celle de ce serviteur. Donc on a les Fétardes qui vont mettre des 2-2 deux deux de copies d'une créature. Le Léviathan très intéressant. Le fameux Ragnaros qui revient. Le Behemoth qui va piocher un mort-vivant et en invoquer une copie. On a le Tadus en mort-vivant. Le Neptulon qui fait de la magie. Le puits de Soleil parce que c'est strong. Et l'Ennui aux Troupes, nouvelle carte qui a provoque Boubou Divin. et Agony invoque 3 méca 1-2 avec Provoque et Boubou Divin. Donc vraiment on a la possibilité de mettre bah, des cartes défensives et en même temps des cartes compliquées à gérer. Et quand même à avoir cet early game finalement qui va grignoter l'adversaire et qu'on aime en, en, en big palouf. Donc euh, à voir ce que ça va donner. Mais je pense que le big paladin, enfin dans cette méta, peut clairement être top tier. En tout cas, moi j'y crois. Plus que le bah, Typiquement, contre ce match-up-là, on peut être... D'ailleurs, un deck qu'on a beaucoup vu pour le moment, le guerrier euh, multirace, je pense qu'on peut être bien bien meilleur. Alors, je vais garder le Kangor et évidemment euh, le, la petite curve. Ouais, le vol de vie de, du Kangor et de la carte qu'il met, euh, ça peut vraiment tout, tout changer. Alors, je garde Patadius quand même, hein, faut, pas, faut pas exagérer. L'idée, c'est quand même que ça, ça coûte quand même 5 mana et si c'est un aggro, on peut mourir T4, T5. Hein. Donc, euh, il faut quand même une curve avant. Mais j'avoue que le marteau de courroie à 3, la consacre à 3. C'est sexy. Pas mal ça, avec ça derrière. L'âge de bûcheron. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que vous voyez, on a le board... Donc euh, là on a dans Hearthstone un board permet de trade. La meilleure façon de trade c'est d'avoir le board, c'est pas de jouer des sorts. Et c'est ça qui est cool, je trouve, avec ce, ce nouveau Big Paladin. Ça oh, c'est chiant. Dès qu'il attaque, 4 points d'armure et piocher. Bon on connaît mais c'est très fort. Bah écoutez. Là on va arriver dans nos trucs, dans nos trucs big. Et on va enchaîner les monstres. On sait pas trop ce qu'il joue pour le moment. Pour un crochet, peut-être un guerrier contrôle. Mais en même temps il joue ça. Hein, un guerrier dragon peut-être. Amalgame sur dragon, ok. Donc peut-être un kazakusan, un truc comme ça. Ça sera au-dessus. Euh, salut Fish, c'est un peu hors-sujet, mais je voulais te dire que je regardais toutes tes vidéos alors que je joue pas ni à Hearthstone ni à BG. Puis un jour, je me suis mis à BG. Je fais top 1 sur mes trois premières parties. La théorie a prévalu. Sinon, là, je suis à 5K en jouant de temps en temps. Ça fait plaisir de voir que tes vidéos sont super bien pour apprendre. Bah, écoute, avec grand plaisir. Et je suis content si ça t'a aidé. On peut le rejouer. Oui, la a vol de vie. Hein. Faire ça, je pense. Voilà, et on est bien. Là, on est déjà bien. Non, l'arme elle donnait euh, plus de plus un une créature alliée, pas une ruée. Il a fait quoi là Applaudissement. Oh, c'est un multirace. Le une carte recommence pour chaque type de serviteur que vous contrôlez. En train de le massacrer, hein. oh pétard. En termes de, je suis en train de le massacrer. Hein. Euh, salut Den, j'ai fait un deck très con, je le mets sur Discord si jamais t'as encore du temps de stream. Euh, ouais, ah bah avec plaisir, avec plaisir. Si j'ai encore le temps, je regarderai ça. Ouais, mais là, vous voyez. Ça c'est une erreur, vous dites euh, ce deck fait de la magie et tout. C'est quoi ce deck fou Rem Faut remettre toujours les choses dans le contexte. Là l'adversaire il a pas fait une sortie dingue. Et nous on a eu notre grosse légendaire T5. Donc forcément ça aide. Donc euh, attendons un petit peu. Vous voyez Attendez. Euh... Ouais bon là on l'a vraiment écrasé. Mais voyez, on attend un petit peu. On va voir et... Euh... Faisons des games avant d'analyser un peu le deck et n'analysons pas tout de suite sur une game quoi. C'est une bêtise et... Euh... Que le deck soit fort ou que le deck soit faible, hein, encore une fois. Hein. En tout cas un zéro. Là peut-être vous êtes en train de d'y croire à votre, à, votre, à votre méga bundle offert. Je rappelle, 3 hein, victoires d'affilée, un méga bundle offert. Le paladin peut le faire, quand même. En tout cas, la première partie était très agréable. Non, mais ça, c'est sûr. Mais la main était pas mal, on a eu la légendaire. Il a fait une sortie qui était très, très, très, très, très lente aussi. Donc, euh. Finalement là on aurait joué notre mauvais druide de, de, aussi bien on aurait gagné. Hein. <rire> c'est vrai. Hein. On ne peut pas savoir. Moi hein. bon, j'ai une belle sortie là. Ça c'est vraiment cool. Hein. Comment on pour le Mega Bundle Alors euh, moi je fais trois victoires d'affilée et ensuite euh, j'ai une question à vous poser et celui qui y répond bien il a le Mega Bundle. Ça j'aime bien parce que Arménique, quand c'est... De bah, toute façon en plus on a les deux. Oh la flamme infernale à 3 mana ça fait chier. En ton marteau non Non. Bah, le marteau il peut... Tirage au sort ou vitesse Non ce seront des questions assez précises. Je vous ai préparé cet après-midi elles sont al dente. <rire> Donc, le 1, avec plus 5, plus 5, ou le... Ouais, je pense. Hein. Bah, en fait, on peut avoir le Boubou, quoi. On peut avoir le A5 mana, on est d'accord. Après, il peut y avoir des trucs, des d'agonie A5, mais A1, il y a les Boubous divins, quoi. Le 5 aurait pu donner Kangor. Ouais, mais bon, il y a tellement de cartes, franchement. Eh oui, t'as raison, mais. Dans l'absolu, t'as raison. Lien corrompu, détruit un serviteur, donne ses caractéristiques à un mort-vivant aléatoire de votre main. Donc c'est gros ça. C'est très très gros ça. Je stream jusqu'à minuit. Donc euh, je vais essayer de jouer un maximum de decks. Bon le druide j'ai un peu poussé, hein. j'ai fait plus que j'avais prévu, un peu un, à peu près une heure sur le druide, j'avais prévu 40 minutes par deck mais vu que je faisais que perdre avec le druide et que et que j'aime trop druide, <rire> je voulais accrocher une victoire mais en vain. bah enfin, si on a quand même fait une victoire avec le druide. stat, hein. Dégueulasse, hein. L'orgueil du druide a été touché. Ouais, mais c'est dur de voir druide comme ça. C'est dur. Il joue pas. Ah, mais tu dois te hâter, là. Ah, Oh, il veut pas tuer ça. Ok. Ah, il voulait vider sa main, waouh, il y a trop de cartes en main en vrai. Boum. Oh. Ouais. C'est pas mal ça en vrai. <rire> ça me marche bien. Euh, non on va prendre le candor. Ah la petite musique j'avais pas entendu. Il rase le board, il y a un monstre il y a plein de monstres. un peu chiant ça mais ça va. Ça, ça met un 5-5, vol de vie, c'est un peu chiant Bah techniquement... Euh on met du board. Techniquement on met du board. On a Ragna dans ce deck. Hein. Abeas. Chant. Chant. Chantos. Jean. Jean. Jean. Jean. Jean. c'est Jean. Jean. Jean. L'infamie C'est infâme en vrai bon, il se bat Il se bat mais Ouais il est plus létal qu'avant Ah ça se gère ça bien Pas loin d'avoir l'étal en vrai. Regarde ça. Ouais, je fais juste ça. Ça, il peut pas les tuer, hein. Ça, s'il si les tue, il y a plein de petites merdes. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, pas mal, là. Vous sentez le de victoire d'affilée, là <rire> Exploit d'une du, vie. Ça, ça peut carry alors ça ça peut être un top deck hein. parce que ça j'avoue que c'est un peu chiant il a pas des trucs qui tuent à distance <rire> oh merde c'est l'étal je crois ah non <rire> c'est drôle euh Ouais, c'est pas mal ça non Justice. Ah merde c'est chiant ça. Ah là du létal, oh, ça change rien en vrai, hein. on passe hein. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Bon ça change Bon on a des, on a l'étal à distance puis on a une main, une, une main cool hein d'accord on pouvait pas avoir l'étal hein il manquait un mana et euh... en fait si on faisait festa on avait l'étal autour d'avant mais après je vois pas comment il peut gagner avec ça euh, on board quand même hein. en fait il y a beau avoir ça je euh... pense que ça change pas grand chose Là aussi c'est cool, on a plein de cadavres. Ah non ça c'est deux. J'avoue que ce pit de soleil c'est un beau petit top deck. Hein. Ah c'est alors c'est un peu chiant. Alors, wow. laissez-moi réfléchir. C'est trop la mer noire là Ah ça c'est strong quand même. J'ai envie de garder le burst à distance. Je sais à la place pour lui. Bon j'ai 6 dégâts à distance. Je sais pas s'il si s'y attend. Sachant que j'ai un million de taunts. c'était emmerdant pour moi, mais il faut aussi considérer que c'est très emmerdant pour lui. Ok, truc de life. <rire> Alors, c'est un peu chiant. Après, faut repasser. Hein. Quel game de babouin Quel game de... Ça, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Léviathan à toi de jouer, je crois. Ça, juste ça. Ah, et petit token. Oh, cette game elle est dingue Ah, il y a un ragna là-dedans. Il hein. y a un ragna qui traîne. Hein. Vas-y, pioche, pioche. Vas-y mec. Vas-y, vas-y. Ah, fait chier. Tra d'arcane, c'est chiant, ça va faire des lives. Tra d'arcane, c'est trop chiant. Jolier. Oh, flûte. Après ils ont plus le taunt hein. Je enfin, sais pas s'il est au courant. Mais ils ont plus le taunt. Ça c'est juste une infâme créature. Je me suis accroché comme un comme une enflure quoi. Let's go, deux. C'est pour vous que je l'ai fait. Deux victoires d'affilée. Encore une et vous avez le bundle. L'erreur du man. Bah en vrai, je pense qu'il commençait à se dire, mais en fait, je suis en train de perdre cette game. Je sais pas. Peut-être qu'il s'est dit, je suis en train de perdre cette game. Ah l'erreur en vrai t'es obligé de faire des erreurs. Enfin là, euh, on joue dans une méta qui n'existe pas. Euh... Enfin pff, ouais non c'est normal. Hein. On joue des decks fun, on joue plus pour le fun que pour, que pour gagner. On fait pas d'erreur, c'est qu'il y a un problème, hein. c'est qu'on n'a pas compris la, le but de, de la soirée hein, je pense. C'est un chaman. Allez une bonne main, une bonne main et on peut se rapprocher du méga bundle. été long cette gamme en tout cas. Un dev, c'est Tech Patron. La main est pas incroyable. Tech Patron. Est-ce qu'il va jouer à gros S'il joue à gros, ça peut piquer. Remarque, on a consacre. Remarque, on a consacre. Pardon la pièce. Tech Patron. C'est chaud la game d'avant. <rire> J'ai cru que j'allais la perdre un moment. Franchement, je me suis dit merde. Il va quand même pas gagner. En fait, je pouvais pas tuer ces grosses créas parce qu'il y avait Tadius. Bah, franchement, le puits de soleil, il nous carry parce que sinon c'est chaud. Basse jazz. Ah il joue euh, surcharge. Donc un peu contrôle j'imagine. Le prochain sort coûte un cristal de moins. Cette arme équipée passe en surcharge pour l'améliorer. Donc je pense qu'il va pas attaquer tout de suite. Mais sur charge, c'est un petit peu plus contrôle quand même. Il peut y avoir... Oh. Okay. Pas forcément. Après, il peut y avoir des grosses créas, mais justement, égalité consacre. Ça va être pas mal dans le match. Pour le moment, pas de panique. Hein. Pour le moment, pas de panique. C'est emmerdant parce qu'il a envie de claquer son arme mais peut-être qu'il a envie de continuer à stacker sa, sa, son arme, vous voyez aussi. Et en même temps, t'as as vraiment pas envie que l'adversaire envoie sa recrue dans ton zapper quoi. Ouais, donc t'es obligé de faire ça et après, euh, peut-être qu'il aura du mana flottant ou juste faire totem pass. Ce serait pas beau totem passe, mais. C'est le play choisi par mon adversaire. Je vais essayer de garder la pièce, donc je vais juste faire ça et à toi de jouer Yugi. Prochain tour, je, pré je piacerai peut-être ma fétarde ou alors je garde encore la pièce pour faire euh, disco into fêtarde. Bass Jazz, numéro 2. Savoir ancestral, pioche de carte, surcharge 2. Il stack ça. Bah, en vrai, il est possible que ce soit mieux un, un tour 5 avec plus 1, plus 1. Vous allez me dire, c'est évident, mais je pas ça si évident à la base. Mais j'ai l'impression qu'en T5, il y a quand même plus de trucs cool. Après, c'est sûr que si tu chopes le Boubou Divin euh, tour 1, t'es es trop bien, mais. Précience. Donc, plutôt un deck un peu lourd combo. Donc, il faut faire quand même gaffe. Ah, faut faire gaffe, hein y avoir des grosses combinaisons, surtout avec ça qui va se stacker, genre euh, Alakir et euh, le gros sort usurpation d'identité. Bam, tu copies les Alakir ou tu copies les grosses créas. Bon, il ah, y a toujours égalité consacre ou des conneries, mais faisons gaffe, faisons gaffe quand même. Pression, ça a rien invoqué. Ouais, exact, c'est vrai. Étrange, très étrange d'ailleurs. Oh. Ouais, trop bizarre. Après, il joue... on a vu une 3-2 dans son deck. Remarquez, on a vu une 3-2 dans son deck. Ouais, mais c'est bizarre de jouer prescience. Pour 4 piocher. J'avoue que je trouve ça bizarre. Non, vous avez raison. Ouais. Donc, a priori, ça va être plutôt tranquillou. En tout cas, il n'y aura pas de grosse combo. Les Tourins, t'as un meilleur buddy Ouais, mais t'as peut-être moins d'effets sur tes T1 que sur des T5, tu vois. Mais je suis d'accord, ouais. Voilà, l'effet, on s'en fout un peu. Mais... Ou du moins, il a ses tons en main, peut-être. Ah, enfin. On va pouvoir ramener nos monstres. Faut pas faire ça, man. Bah ouais, faut pas faire ça, man. Jamais faire ça. Au grand jamais. Oh là là, il est fou ce paquet, mais il est fou. Ce paquet est totalement fou. Ça ressemble à un bioluminescence ou une connerie du genre. Ouais, c'est possible. Là, il va m'otter K Combo, Ragna et trois copies. Ah, j'avoue que ce serait stylé. Ah, les méga bundles, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Oh bon, le giga bundle, le fait que j'ai fait le deck me donne un avantage ou bien euh, Ça pourrait te donner un avantage si tu arrives à répondre à ma question. Le fait que tu sois toi... Pourrait te donner un avantage en soi. <rire> Je crois qu'on va faire que 3 games avec ce deck. Merci Evory qui offre un abonnement de niveau 3 à Den. Den a fait les decks. Hein. Pas tous les decks. Mais. En tout cas ce deck là c'est Den qui l'a fait. On a gagné là. Pardon, je voulais pas BM, mais j'ai pas l'habitude de jouer Neptulon. Bah magnifique hein, franchement, il y a même pas besoin de faire plus de game. En quelques games, on a vu comment fonctionnait le deck. Une belle curve, des grosses créas. On a joué contre des decks un peu plus, un peu plus créatures, ça s'est bien passé, le guerrier. Même si sa sortie était pas top. On a joué contre un deck méga méga contrôle et méga big, ça s'est bien passé aussi, même si c'était un peu chaud. Magnifique. Magnifique